Ils ont été torturés, torturés, mais c'est sûr, mais il faut quand même dire, euh, bon, euh, c'est la torture de la démocratie, hein, c'est quand même, euh, et c'est pas, ils ont pas été torturés par les tyrans, parce que la torture des tyrans, ça c'est vraiment, euh, c'est dégueulasse quoi, la torture, les tyrans ils font quoi, ils, euh, ils, ont, ils sont tout dégueulasses, ils font du sang, ça s'éclaboussent de sang partout, c'est comme ça, c'est des morceaux de chair qui courent de tous les côtés, et ils ont même pas les mains propres, ils ont des... Les ongles, ils sont noirs comme ça, et ça fait des microbes, des microbes qui sortent partout comme ça, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Alors que euh, la torture à la démocratie, ça c'est bien quand même, c'est propre, ça quand même faut dire, hein, c'est vraiment propre. Hein. À la torture démocratique, c'est... Euh... Ah, D'abord, euh... ah, ils font des registres hein, comme ça, hein. ils ne torturent pas comme ça, hein. ils torturent... Euh... Ils font des registres pour savoir s'il torture est comme il fallait ou s'il la torture pas comme il fallait. Parce qu'il dit, tu n'as pas le droit de torturer comme un tyran, comme un sauvage, comme un barbare. Tu dois torturer comme un démocrate, tu dois torturer comme un civilisé. C'est ça que tu dois faire. Sinon, ça ne va pas. Quoi. Et puis ils mettent des gants et tout, et puis, ils soignent, ils nettoient, ils lavent comme ça. Tout est propre, toujours bien propre comme ça. Ça c'est bien quand même. Ça c'est quand même... C'est pour ça, quand tu as les, les réfugiés politiques qui arrivent chez nous, comme ça, à faire l'immigration pour essayer de nous piquer notre travail. Il y en a, il vient comme ça, il, est, il dit, je suis réfugié politique, j'étais torturé par les tyrans. je vais vous montrer la preuve, je vais vous montrer. Alors il dit, non, arrête, parce qu'il être... est tout plein de cicatrices, il y a des, il y a des morceaux d'os qui sortent, c'est la chair qui est partie, c'est trop dégueulasse, c'est vraiment trop dégueulasse, on peut pas regarder ça, quoi, on ne peut pas voir ça. L'autre il arrive et il dit euh, Moi aussi j'étais torturé, mais par la démocratie. Oh la démocratie, d'accord, on va regarder un petit peu ce que c'est. Oh, le gars il se déshabille, tout ça. Et puis le gars regarde, mais euh, il dit Tu sais que tu t'es fait torturer par, euh, par la démocratie parce qu'on ne voit rien du tout. L'autre il dit Ben bah, oui, bah, c'est ça, c'est ça la torture de la démocratie. C'est propre, c'est du bon travail, c'est vraiment professionnel, c'est propre. Toi regarde, on voit rien du tout. Hein. Tu vois, c'est nickel, hein. on voit rien, c'est propre. C'est tu sais juste, bon, bien sûr, c'est à l'intérieur, tout déchiré, tout ravagé, bah, là c'est récupérable. Hein, euh, tous les matins, je me fracasse la tête contre le mur et je me suis dix fois par jour. Quoi. Mais regarde-moi ça, regarde -moi ça, comme c'est du beau travail, extérieurement, regarde, je suis tout bien, regarde, il y a tout qui marche. Ça c'est bien, ça c'est quand même euh, la torture à euh, la démocratie, c'est bien, la torture démocratique, ça c'est bien quand même.